Bonjour mes guides, j'ai besoin de votre aide car je vais réessayer un contact pour la petite maïlise. Miley, qui a été assassinée par Nord-Denlandais. Notre Merci de m'aider, s'il vous plaît. Nous, j'appelle Maïlise. Miley. Maï Bonjour, Miley. Est-ce que tu es là, s'il te plaît Merci. Smother's eggy, smother's eggy, smother's eggy, eggy, eggy, eggy, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, est-ce que tu vas bien, s'il te plaît Viens me Viens tu me dire de quoi tu es parti, ma chérie <t 'en> Et si tu es en paix. Pas de frais. Pas de Je te remercie ma puce, tu peux remonter dans la lumière si tu m'as répondu. Je te vois un gros bisou. La salle. La salle. La salle.